Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moi, d'une expérience personnelle et que je trouve vraiment intéressante. En fait, il y a deux jours, j'avais juste vraiment pas envie de faire l'amour. C'était... Euh, je sais pas, j'avais pas, pas envie. J'étais agacée, j'étais sur le point d'avoir mes règles, donc euh, un peu à fleur de peau, un peu irritée. Et ouais, j'avais pas envie. Et c'est pas seulement que j'avais pas envie, c'est que je sentais une certaine irritation. En plus, je m'étais un peu chamaillée avec mon amoureux dans la matinée. Et bon, c'est pour rien en plus, juste parce que j'étais un peu irritable. Et puis on s'est réconcilié, tout allait bien. Mais je sentais que j'étais euh, tendue et on avait toute la journée devant nous et je savais bien que ça allait être euh... ouais, que ça allait être un beau moment enfin que c'était en tout cas vous savez quand on a cette sensation de ok ça c'est le bon moment pour faire l'amour on a notre créneau euh, on n'est pas dans le quotidien où en fait il rentre tard et je suis fatiguée et puis ci si, et ça c'était genre the moment sauf que ouais mais moi j'avais pas du tout envie et on prend notre petit déj comme d'habitude on prend notre douche comme d'habitude sans que ça soit forcément un genre sexuel ou quoi et là, il, vient, il me dit, j'ai super envie de toi. Et moi, je suis en mode, ah, merde, genre, je suis... ça y est, je suis prise au piège, en fait. Genre, je ne peux plus faire l'autruche par rapport au fait que je suis, genre, agacée et que j'ai juste envie de faire, un et, et dans ce moment-là, j'ai eu, eu le choix, j'aurais complètement pu lui dire, euh, bah, non, chérie, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie à l'instant. Il aurait compris, il aurait eu pas de soucis, pas eu de soucis. Ça nous arrive souvent de se dire l'un ou l'autre quand l'un désire et pas l'autre, et c'est pas un problème. Mais à l'instant, c'est pas ça que j'ai choisi de faire, parce que je sentais bien que tout cet agacement que j'avais à l'intérieur de moi, c'était aussi une énergie un peu bloquée en fait, et j'en sentais bien que si je m'ouvrais, j'allais me sentir beaucoup mieux. Et du coup, j'ai choisi de m'ouvrir à ses caresses, de me poser contre lui, de le laisser prendre soin de mon corps en fait, pour que je puisse me délasser sous ses caresses, pour que je puisse me détendre. Et attention, je ne l'ai pas fait à partir de pour lui faire plaisir, ni à partir d'un sentiment d'obligation. C'était vraiment moi qui me connecte à, à de quoi est-ce que j'ai vraiment envie. Est-ce que j'ai envie de rester agacée ou est-ce que j'ai envie d'aide pour me sentir mieux et là, il venait de me tendre une perche, en fait. Il venait de me proposer de m'aider à me reconnecter à moi-même. Et souvent, ce que j'observe, avec, surtout avec mes clientes, c'est que souvent, elles n'ont pas le pourquoi est-ce qu'elles font l'amour. Qu'est-ce que ça leur apporte à elles Et je vous invite à vous poser la question aussi, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, qu'est-ce que la sexualité vous apporte à vous Pourquoi est-ce que vous faites l'amour et si c'est juste pour le plaisir, ou pour avoir un orgasme, ou pour la connexion, il y a d'autres choses en fait. Quelles sont toutes les raisons Et pour moi, dans ce moment-là, c'était pour me reconnecter à moi-même. Et du coup, même si j'en avais pas envie au début, j'ai choisi de m'y ouvrir. Et du coup, je me suis sentie tellement, tellement mieux après. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui, non, n'extrapolez pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que vous avez le choix. Le choix de dire non, mais aussi le choix de dire oui, même si vous n'avez pas envie, pour vous connecter à quelque chose de plus profond pour vous. En tout cas, ça a été une super belle expérience pour moi. Et ça m'a fait du bien aussi de le faire, lui faire confiance, de pouvoir m'ouvrir dans un moment où je n'étais pas en mode « je suis tellement sexy, j'ai envie, j'ai du désir » et tout ça. On n'a pas besoin d'être toujours dans cette humeur-là pour pouvoir avoir un moment d'intimité, de sexualité, de tendresse. Voilà, c'était mon petit partage super intime euh, de, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu. Euh, J'en profite pour vous dire que j'ai écrit un e-book qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle, où je parle beaucoup plus de, de comment approcher la sexualité d'une manière qui soit vraiment douce pour nous, qui nous fasse vraiment du bien, qui soit nourrissante. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo, je vous invite à, à le télécharger. Et on se retrouve très très bientôt